Bonjour, alors avec le télétravail, l'école à distance, il y a quelques petites précautions à prendre pour vos yeux, pour, prendre, pour en prendre soin, pour prendre soin de vos yeux. Donc, on va voir ça ensemble. Alors déjà, bah, devant un écran, euh, idéalement, il vous faut euh, placer l'écran, sur un ordinateur de bureau j'entends, à la hauteur des yeux, le haut de l'écran à la hauteur des yeux. C'est-à-dire que euh, naturellement, vous avez une ligne de regard qui pèse 20 degrés en position de repos, ce qui permet à une distance de 60-80 cm comme se situer à peu près un écran, euh, qu'en position de repos, votre ligne de regard euh, vise le milieu de cet écran. Ça, c'est vraiment une première chose, ça permet de soulager. Euh, derrière, toujours d'un point de vue ergonomie, on va éviter de plier les jambes en dessous de la chaise. Ça bloque une artère euh, derrière, qui passe derrière le genou ça fatigue un peu, euh, donc essayez d'étaler euh, vos jambes ou de mettre les pieds à, à plat. C'est vraiment euh, beaucoup plus de l'ergonomie. Maintenant, au niveau euh, de, des écrans, euh, il est conseillé de faire une pause. Une pause toutes les heures d'environ 5 minutes. C'est-à-dire que vous fixez quelque chose de relativement proche, même si vous avez des verres adaptés ou alors que vous n'avez pas de lunettes. Euh, vous solliciter une accommodation et euh, donc en position de repos, il faut savoir que l'œil en position de repos voit net de loin, avec ou sans lunettes, mais euh, enfin, je veux dire corrigé ou non. Donc, essayez toutes les heures de lever la tête et de regarder euh, par la fenêtre euh, ou euh, quelque chose d'un peu plus loin, 3, 4, 5 mètres, euh, pendant 5 minutes, ça serait euh, l'idéal. Euh, ensuite, il ben, y a tout ce qui est anti-lumière bleue. Évidemment, les écrans maintenant euh, sont quand même mieux, mais ça génère quand même, cette surbrillance génère en masse de la lumière bleue nocive qui est d'une, euh, a tendance à griller les pixels dans l'œil, euh, c'est comme ça que je schématise un peu, euh, et de deux, à, à fatiguer. C'est comme de regarder son smartphone dans le noir, dans le lit, c'est pas bon. Et là c'est la même chose, il vaut mieux euh, effectivement avoir des lunettes qui vont vous protéger des rayonnements nocifs euh, de euh, la lumière. Voilà, et bien écoutez, j'espère qu'avec tout ça, vous allez passer un du télétravail, on la a hein. euh, du télétravail ou de l'école à distance, ou enfin, du travail sur ordi toute la journée, ça marche aussi évidemment. Donc euh, prenez soin de vos yeux, vous n'en avez que deux, tout ce qui est perdu sur l'œil ne se récupère pas. Prenez-en soin et je vous attends chez Atollis pour euh, en discuter et vous proposer des solutions adaptées. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.